Rencontrer un présumé Jésus-Christ, un homme qui parle directement à Dieu. Il est le propriétaire de cette église. Et ces douze hommes que vous voyez ici sont ses disciples. Cet homme ne joue pas. Selon lui, il est ici en mission pour sauver le monde. Amina! Amina! Amen. Amen. Amen. Yesu Amen. Sa prophétie vous surprendra et la raison pour laquelle il est marié alors que l'ancien Jésus ne l'était pas vous laissera sans voix. C'est l'histoire étonnante de Mwali Mouyesu ou Un homme qui est basé au Kenya mais dont la mission s'étend au-delà. Et lorsque l'équipe d'Afro lui a rendu visite, il était sûr que sa prophétie était accomplie. De nombreux chrétiens, cela fait près des 2000 ans que Jésus-Christ a quitté ce monde pour retourner au ciel après avoir terminé sa mission. Mais cet homme prétend le contraire car il se confirme en toute confiance comme le vrai Jésus-Christ. Il s'appelle Mwalimu Yesu Graé. C'est le nom que mon père, qui a créé le ciel et la terre, m'a donné. Il m'a donné ce nom afin de remplir sa mission au cours de des siècles. Le moment est venu où Dieu m'a dit, mon fils, c'est le moment de prêcher mon message. Je veux que tu prêches à mon peuple. Ceux qui seront d'accord se le leurs noms seront notés et ils vivront pour toujours. Ce ne peut pas être une histoire complète de Jésus-Christ s'il n'y a pas de disciples impliqués. Et cet homme semble comprendre parfaitement cette logique. Il est toujours entouré de ces douze hommes qu'il appelle ses disciples et ils sont fiers de leur statut. Si vous lisez la Bible, vous connaîtrez leur noms. Wa Ce sont les descendants de Jacob, en commençant par Ruben, le prophète Simon, le deuxième. Nous avons Levi, le prophète Judas, le prophète Dané, le prophète Naftar, nous avons Gadi, Asher, Isachar, Zabulon, nous avons aussi Joseph et Benjamin, tout comme vous le voyez ici, ils sont élus par Dieu et je les ai choisis moi aussi. Ces hommes aident se présumé Jésus à gérer son église, mais son église n'est pas une église ordinaire. Ses portes sont ouvertes, mais vous ne pouvez pas y entrer comme vous le souhaitez. Comme il nous l'a montré, cette église a deux étapes avant d'y entrer. Vous devez entrer dans une autre maison pour vous repentir de tous vos péchés avant d'être autorisé à y continuer. L'acte de se repentir ici est appelé à enlever les chaussures. Les chaussures ici sont utilisées pour signifier le péché. Sa congrégation est très respectueuse de cette règle. C'est dans cette maison que nous nous l'avons, c'est là que les gens doivent d'abord aller et se repentir, puis ils se rendent à l'église. C'est comme ça que nous faisons et je suis le disciple de Dieu. Lorsque nous avons prévu de rendre visite à cet homme pour la première fois, nous voulions juste partager son incroyable histoire avec vous. Nous ne savions pas que nous allons être la preuve que son trajet sur terre a commencé. En 2017, Naftar, qui est l'un des douze disciples, a reçu un message de Dieu disant qu'ils recevront des visiteurs du de Rwanda et que ce sera une confirmation totale que Jésus-Christ vit parmi eux. Lorsque nous leur avons rendu visite pour cette histoire, les disciples étaient tellement excités qu'ils attendaient depuis 5 ans pour voir ces signes, alors nous avons été choqués. Lorsque nous les avons finalement rencontrés, Naftar nous a raconté comment un tel message devait parvenir. Dans le Saint-Esprit, Dieu m'a rendu visite lorsque je me tenais dans ma maison, puis Job m'a rejoint avec un message, disant que je recevrais des visiteurs du Rwanda. Je lui ai demandé s'ils venaient pour moi, mais il a dit non, il viendrait voir Jésus-Christ. Je lui ai demandé ce si qu'ils allaient manger, et il m'a demandé de leur donner ce que j'avais. L'ange de Dieu m'a ensuite donné un habit à porter quand je rejoindrai nos visiteurs. Il m'a même montré comment leurs voitures vont escalader les montagnes en venant ici. Comme vous pouvez le voir, la congrégation a été ravie de nous voir. Ils croient que nous sommes la confirmation que ce que Dieu leur a dit était vrai. Ils ont élevé la voix et ont chanté des chansons pour louer le Seigneur pour avoir accompli sa prophétie après cinq ans. Parce que c'est Jésus du Kenya, dit aux gens qu'il est Jésus. La surprise sur leur visage est incroyable, mais ils croient que leurs surprises sont causées par leur paresse de lire et d'analyser les Écritures, car leur doute s'évaporait complètement s'ils parvenaient à savoir ce que les Écritures disent de lui. Ces critiques lui rappellent qu'il ne peut pas être Jésus-Christ pendant qu'il est marié. Pourtant, Jésus-Christ le vrai qu'on connaît n'a jamais été marié. <rire> Sa réponse a toujours été simple. Les Écritures. Lecture des Révélations, chapitre 21, verset 9. Il s'agit de la nouvelle Jérusalem et des sept anges. Les Écritures disent qu'alors est venu l'un des sept anges qui avait les sept bols pleins des sept derniers fléaux et m'a parlé en me disant Viens, je te montrerai la mariée, la femme de l'anneau. Si Jésus se concentre sur la dernière partie du verset, la femme de l'anneau, disant que c'était une permission qu'il avait pour se marier. Et donc si sa critique était assez audacieux pour lire et comprendre les écritures, il ne le blâmerait pas d'avoir fait ce que les écritures lui ont ordonné de faire. C'est un homme heureux maintenant avec une femme et huit enfants, dont cinq fils et trois filles. Comme Benjamin. Amina. Elle est parmi les premières personnes à soutenir son mari. Je crois qu'il est le vrai Jésus. Quand Jésus est parti, il a dit qu'il reviendrait. Il irait nous préparer un endroit où nous serons sans souffrance et il est de retour pour nous amener chez lui. Aucun prophète n'est accepté à son endroit, mais les gens de loin qui le croient sont capables de voir les miracles du fait. Certaines personnes viennent ici avec une maladie grave, mais quand ils les touchent, elles s'améliorent. Ceux qui ne le croient pas ne peuvent pas voir ces miracles. Le prophète Rouben a également témoigné que cet homme est le vrai Jésus-Christ. J'ai rejoint cette église en 2014. Je crois que c'est Jésus-Christ. Je suis venu dans une grande douleur et des larmes, mais il a résolu mes problèmes en priant. J'ai eu la paix quand je suis arrivé chez lui. Je suis retourné chez moi. J'ai amené ma femme et mes enfants. C'est un lieu saint. Le prophète Benjamin, qui est également chanteur de gospel, est d'accord avec le prophète Ruben, qu'il vive avec le vrai Jésus-Christ. Il croit que cet homme est Jésus-Christ parce qu'il guérit des maladies graves et qu'il fait des miracles. Cet homme a juré de propager son message dans différents pays d'Afrique et du monde entier. Merci d'avoir suivi cette histoire. Je m'appelle Bécam. Oui, tu ravis mes suisses. Amen. Amen. Amen. Amen.